Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, en direct de Batibo 2017 avec quelqu'un qui me connaît bien, Henri de chez Franck. Alors Franck que vous connaissez c'est une très grande marque, une très grande firme italienne, on est bien d'accord. Et vous allez ici, tu vas me présenter des nouveautés franchement impressionnantes Henri. Merci de, merci de nous accueillir. Voilà, euh, donc ici nous présentons notre nouveau plan de travail inox euh, sur mesure dans une épaisseur de 4 mm. Alors tu m'avais bien dit que l'épaisseur de 4 mm, c'est donc du massif. On est dans du massif de 4 mm hein, ici Benoît, Exactement. donc ça pèse, c'est extrêmement lourd. Hein. Avec trois finitions possibles, oui. le brossé, l'inox euh, en brossé finition orbital. orbitale et le laminé à chaud. Donc le choix évidemment du consommateur se portera sur l'une ou l'autre finition. Et je, je, vois ici, pardon, je vois ici que au niveau de l'évier, donc c'est bien évidemment des, des éviers fringues, il n'y a pas de joint, ça veut dire qu'il n'y a pas de silicone, rien du tout, tout ça, est vraiment soudé dedans. Voilà, ça veut dire que l'évier est soudé euh, chez nous, dans nos ateliers et avant livraison chez le revendeur d'Efitec, euh, il peut être installé par celui-ci chez le consommateur. Donc ça veut dire que pas de silicone euh, pas de joints, pas, joint. pas de fuite. Il n'y a qu est... pratiquement que des avantages en on fait dans, dans cette usine professionnelle chez soi. Et alors, il faut que tu m'expliques un peu ceci. Voilà. Là, ici, on parle d'une crépine intégrale, c'est-à-dire oui. euh, une crépine qui a été emboutie dans la cuve. Et sur la plupart de nos éviers qui comportent ces crépines, on parle de crépine hygiène plus. Parce qu'il faut expliquer ce qui se passe alors chez les, chez les autres. Hein. C'est que donc euh, la crépine est souvent en plastique la plupart du temps et elle est fixée par en dessous. Voilà. Okay donc il y a toujours un petit joint etc. Là c'est vraiment embouti directement dedans. Ici c'est à dire que le plastique est fixé par en dessous mais il n'y a plus de jonction avec un joint caoutchouc et un autre morceau d'inox qui vient se placer par dessus et visser. Donc au niveau entretien et au niveau de l'hygiène pour le consommateur on a réellement un plus. Donc on pourrait même estimer que cette crépine là est, est pratiquement à vie. Quoi. Elle ne va jamais elle ne va jamais bouger tant que l'inox et l'évier tient le coup la crépine là ne va jamais bouger tout à fait et eh bien on va continuer parce qu'il y a d'autres nouveautés très intéressantes à voir alors Henri, une belle hotte euh, à tiroir, haute télescopique, on dit, on dit les deux, haute à tiroir, haute télescopique, et elle a une particularité par rapport, à, par rapport aux autres. Hein. Oui, cette hôte, euh, qui ici est en 90 cm de, de large, existe également en 60 et euh, fournie avec un bandeau en vert, Ça, unique, hein, quand même. blanc ou vert noir au choix. Euh, oui, c'est unique. Et, on peut également euh, retrouver ici le moteur qui sera placé dans l'armoire de la cuisine. Alors une petite question, excuse-moi. On sait bien évidemment mettre la hotte en recyclage ou en évacuation. Tout, Tout est possible. Tout à fait. C'est faisable, exactement. Et donc si je ne me trompe pas, les hôtes de chez Franck ont bien 5 ans de garantie totale. 5 ans de garantie, exactement. Magnifique. Nouveauté à venir, un égouttoir un peu spécial. Alors un petit accessoire, parce que quelquefois dans les éviers, les petits accessoires sont... Pas plus important, mais très utile dans la vie de tous les jours. Là, un égouttoir pliable, tu m'as dit Exactement. Donc, ce, cet égouttoir est disponible sur chaque type d'évier que l'on a dans notre gamme. Et donc, on peut, au gré de ses envies, pouvoir l'utiliser pour recouvrir l'évier et éventuellement faire égoutter sa vaisselle ou tout simplement l'utiliser comme repose-plat euh, sur, sur le plan de travail voilà. initial. Voilà. Alors, im imagine, imaginons des, des, des clients, c'est le cas quand même au magasin, des fois des cuisines de 20 ans avec, avec un évier franc, Ils peuvent très bien acheter ça séparément au magasin et le, et le, et le poser sur le cuve sous intégrée, c'est un accessoire qui est disponible partout. Parce que je sais que tu as des accessoires, et ça tu vas m'expliquer, qui sont spécifiques à chaque évier. Oui, tout à fait. Donc celui-ci est celui qui pourrait être le plus courant et le, le plus ouais. universel au niveau. Bien sûr, évidemment, il faudra mesurer la largeur de la, de, de la cuve si on veut l'utiliser dans cette configuration. Et dans la plupart de tes éviers, on peut aller voir d'ailleurs ici, la plupart des éviers, on a donc des accessoires adaptés. Alors Henri, démonstration Démonstration. Voilà, nous avons ici notre égouttoir mobile qui permet de recouvrir la cuve. Mais lorsque l'on est en utilisation mode vaisselle, on peut utiliser l'égouttoir mobile ici. Attends, on va montrer ça clairement. Il y a donc un, un trou. Hein, exactement. Ici, hein. Donc l'eau s'écoule. Hein. C'est pas qu'elle reste dedans. L'eau s'écoule à, à l'intérieur. Donc elle tombe voilà. dans la cuve. Voilà, exactement. Et ce panier égouttoir inox hein, tout inox, inox oui oui qui est dessiné pour ce modèle de cuve euh, Cubus de chez Franck euh, et ce panier égouttoir permet de égoutter ses pommes de terre d'égoutter ses pâtes de pouvoir euh, travailler en une hygiène parfaite on peut, quand il est sale on peut évidemment passer au lave vaisselle exactement Alors, tout à fait en plus, quelque chose que je trouve personnellement sympa on a un peu de vaisselle sale dans l'évier parce que le lave-vaisselle tourne déjà, le lave-vaisselle est plein. Si on le souhaite, on vient refermer sa cuve et alors on a plus de visibilité euh, au niveau de l'intérieur de l'évier. Donc les accessoires sont un, pratiques, ils sont variés et en plus ils peuvent avoir un petit côté esthétique au niveau de l'évier. Très pratique. Maintenant une très chouette nouveauté mais vous aviez déjà vu des vidéos à ce sujet là. Regardez un peu, un peu sur notre chaîne YouTube, on parle du robinet d'eau bouillante. Ok, ça vous connaissez déjà, mais il y a une amélioration, quelque chose de nouveau, allons-y. Alors Henri, tu m'as dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait m'impressionner. Bon, on a un peu préparé cette vidéo, hein, mais apparemment il y a quelque chose de nouveau dans le robinet. Donc explique-moi un peu sa fonctionnalité. Alors on va voir deux choses Pardon, avant de commencer, son fonctionnement, et on va un peu aller voir dans les coulisses en dessous ce qui se passe. Thomas, je vais te préparer un thé oui. instantané. On pousse, on pousse une, une fois, fois, on va vers le haut pour obtenir la couleur rouge okay. et on exerce une pression pour faire couler son eau chaude à 100 degrés directement et obtenir alors un thé parfait. Donc on a de l'eau bouillante en une seule touche Exactement. Alors, é évi évidemment, je, je me permets, excuse-moi de t'interrompre, tout d'abord ceci reste relativement tiède, hein, on va dire Exactement. ça comme ça. Maintenant ça veut dire que... Et je suis certain que beaucoup de gens se posent la question. Euh, J'ai des enfants en bas âge, elles peuvent enclencher le robinet par mégarde. Est-ce qu'il y a une petite sécurité à ce niveau-là La sécurité est qu'il faut d'abord tourner le bouton vers le haut pour pouvoir activer l'eau chaude. Et il faut maintenir le bouton appuyé pour obtenir de l'eau chaude. D'accord. Okay, donc il y a quand même une sécurité. Euh, on ne peut pas obtenir bêtement de l'eau bouillante. Non, non, ah, tout à fait. Okay. Quelle est l'autre particularité de ce robinet En plus de l'eau bouillante, nous avons... L'autre particularité, c'est que lorsque l'on tourne le bouton vers soi, bon, ici, évidemment, il clignote, on arrive sur le LED bleu, et le LED bleu permet d'obtenir de l'eau filtrée. Très bien. Donc, pas d'eau esposée, eau vraiment filtrée, Très, par un filtre. Exactement. Donc, ça veut dire que le côté droit du robinet est un mitigeur standard. Classique, eau chaude, eau, chaude eau, froide. eau froide. Très bien. Ici, eau, soit bouillante soit au filtré. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a différentes formes de prévu Ou c'est actuellement la seule forme et que plus dans le futur, il y a un développement qui va se créer Voilà, les quatre modèles disponibles sont présentés ici, okay. et donc suivant les différentes finitions en chrome ou en inox. Maintenant, évidemment, je présume que ça prend de la place dans le meuble, Henri, mais vous avez prévu, prévu tout ça. Explique-moi un peu... Exactement. Tout le système. Donc, sur les quatre modèles qui sont ici présentés, vous avez la possibilité d'utiliser un boileur de 5 litres, à droite, ou un boileur de 10 litres. Donc, le boileur de 5 litres Exactement. Voilà. Il se place dans la plainte la particularité de celui-ci, c'est qu'il a une hauteur de 15 cm et qu'il a la possibilité de le glisser sous la plainte et de garder un espace suffisant dans le meuble pour euh, y installer une poubelle ou installer autre chose. Pour répondre tout de suite, on n'a pas besoin de plus de 5 litres d'eau bouillante. Parce que l'eau chaude, c'est suffisant, c'est l'eau bouillante qu'on parle. On est bien d'accord, on ne parle pas de l'eau chaude. Hein. Tout à fait, c'est de l'eau bouillante. Celui -ci. Et ce boileur-là est un boileur, lui, à ce moment-là, qui est un boileur de 10 litres. Raccordement, semble relativement facile. Et alors, là à droite, c'est donc l'eau filtrée Là à droite, c'est l'eau filtrée, comme là à gauche pour le modèle de 10 litres. L'avantage de ce système, c'est que c'est un système plug-and-play avec des codes couleurs. Et entre guillemets, toute personne lambda pourrait lui-même installer le boileur euh, avec euh, le système d'eau filtrée soi-même. Eh bien Henri, c'est extrêmement complet. Donc on a vu énormément de nouveautés ici à Batibo. Euh, le robinet d'eau bouillante est bien évidemment quelque chose qui existait déjà, mais il a été donc amélioré. Merci beaucoup de ton accueil sur le stand d'Henri. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker, commenter, partager, YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao